Donc on est, on est dans quelque chose de très euh, euh, primal, vraiment primal, euh, quelque chose que j'aime beaucoup, euh, avec des éclats de violence euh, assez... je pense que ce sera mon film le plus violent, en tout cas je, je, je l'espère, mais un romantisme exacerbé qui va être, euh, je l'espère encore une fois, parce que c'est très difficile, là je te parle de toutes mes intentions, les intentions euh, que j'espère pouvoir, euh, pouvoir caresser, mais voilà, j'espère vraiment témoigner d'un amour fou, quoi.